Mesdames et Messieurs, le tribunal Mesdames et Messieurs, bonjour, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez appeler l'unique affaire pour ce rôle. J'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de Madame Musset, portant le numéro 297036. Requête de Monsieur Doutremont contre la Société publique locale Perfect Place. Madame le rapporteur public, Madame le rapporteur ne Merci Madame la Présidente. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2030, Monsieur Charles Doutremont demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la Société publique locale Perfect Place d'en la restitution du jeton RT détruit par erreur. De condamner la société publique locale Perfect Place à lui verser la somme qu'il aurait dû recevoir pour la location de l'appartement lié à la fruits et de mettre à la charge de la société Perfect Place la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administration. Monsieur le rapporteur public, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. En 2027, la métropole de Lyon ainsi que les communes qui y sont rattachées ont créé la société publique locale Perfect Place afin qu'elle construise un complexe d'appartements afin de proposer leur location aux touristes qui passeront de courtes périodes dans la ville. Pour financer son projet, la société Perfect Place procède à un appel d'offres par le biais de son, sur, de son site web où elle propose une offre initiale de jetons. Elle offre alors à la vente des jetons, dits les appartements revenus tokens, correspondent chacun à un appartement circulant sur la chaîne de financement Ethereum. Cette chaîne de financement est une blockchain. Les appartements revenus tokens suivent alors le protocole ERC20, qui représente un ensemble de règles standards encodées sur la blockchain Ethereum. Ainsi, chaque investisseur pourra alors acquérir un jeton contre la somme de 150 ETH, la monnaie cryptographique de la blockchain Ethereum. Les conditions de générales de Perfect Place prévoient alors que le détenteur d'un appartement revenu token recevra un paiement de 0,20 ETH pour chacun des jours où l'appartement est loué à partir du 1er janvier 2029, pour une période de 4 ans. Le revenu est alors versé de manière automatique à chaque détenteur grâce à l'appartement revenu Smart Contract déployé sur la blockchain Ethereum. Ce contrat intelligent opère la vérification automatique de la location de l'appartement le jour précédent. Si c'est le cas, il transfère le paiement à l'investisseur détenteur de l'appartement revenu tokens lié à, à l'appartement loué. Dans cette affaire, monsieur Charles Doutremont, investisseur privé, a signé un contrat de vente avec la société Perfect Place et dispose alors d'un appartement revenu token. Cependant, le 10 avril 2029, au cours d'une mauvaise manipulation, son jeton est détruit. Il est impossible de le récupérer, conformément à la norme ERC 20. Le lendemain, M. Doutremont cesse alors de recevoir les paiements journaliers de Perfect Place, car le smart contract ne détecte plus son appartement revenu token, alors même que l'appartement continue d'être loué. Le requérant, conformément à la clause de règlement des litiges contenue dans le contrat de vente, décide alors d'entamer une procédure de règlement de litige devant la jure court-layer afin d'obtenir les paiements qui lui sont dus. Il s'agit alors d'une procédure d'arbitrage qui se déroule entièrement en ligne, par le biais de soumissions écrites et sans audience. Dans sa décision, remise au parti par voie électronique, le panel d'arbitres a conclu que le demandeur n'a droit à aucun paiement pour la période postérieure au 10 avril 2029, en effet, il considère que la société n'est pas responsable de la destruction du jeton ni des défauts technologiques de la technologie ERC20. Le requérant souhaite désormais intenter une action en justice afin que la société Perfect Place lui paye les sommes dues pour la location de son appartement. Or, la société Perfect Place fait valoir que l'affaire a déjà été tranchée de manière définitive par la jure layer De plus, le protocole ERC20 régissant les appartements revenus token de la blockchain n'offre pas de réparation pour l'erreur de manipulation du requérant. Et, dans le smart contract, et le smart contract ne prévoyait le paiement que lorsque l'ART se trouvait dans le portefeuille, ce qui n'est plus le cas en l'espèce, dans la mesure où celui-ci a été détruit. Le requérant, le requérant demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2028, la restitution de son jeton appartement-revenu-token et la condamnation de la société Perfect Place à verser la somme qu'il aurait dû toucher. Pour chaque jour de la location de son appartement. Vous devrez d'abord statuer sur la régularité du contrat conclu entre les parties avant même de pouvoir envisager la question des effets de la décision d'arbitrage. En effet, nous considérons que la validité du contrat conditionne l'examen de cette décision puisque ce qui fonde la possibilité de recourir à l'arbitrage c'est bien le fait que le contrat soit valide. Commençons donc par les moyens relatifs à la régularité du contrat. Dans un arrêt manoukian, le juge judiciaire a rappelé que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Le requérant soutient dans un premier temps que la seule mention de l'applicabilité des principes généraux de la blockchain ne suffit pas à remplir l'obligation précontractuelle d'information à laquelle doivent se soumettre les parties au contrat. Nous pensons que l'usage des smart contracts et de la technologie de la blockchain implique et impose de porter une attention de une attention d'autant plus grande aux devoirs d'information s'imposant aux distributeurs de par la, complexe, la complexité de cette matière. L'absence de la mention de la possibilité d'utilisation de l'appartement revenu token pour un autre smart contract que celui unissant le requérant et la société Perfect Place pourrait en effet sembler suffisamment lacunaire et conduirait à retenir un vice de consentement de M. Charles Doutrenon. Mais le cas qui nous est présenté concerne un contrat administratif soumis aux règles du droit administratif français. En effet, un arrêt de section du Conseil d'État du 20 avril 1956, ministre de l'Agriculture contre Consort Grimoire, précise que le contrat est administratif quand il constitue une modalité d'exécution du service public. Concernant le cas qui nous est présenté, la société publique locale Perfect Place, Perfect Place, créée par la métropole de Lyon et les communes la composant, est une personne publique ayant décidé de contracter avec des investisseurs privés pour la vente des appartements qu'elle a fait construire. Mise en place dans le but de développer le tourisme des communes et de la métropole, elle est effectue une mission de service public. La qualification de contrat administratif ne peut alors être remise en cause. De plus, nous considérons que l'utilisation de la technologie de la blockchain et le mode de paiement original que représente la crypto-monnaie aurait dû inciter le requérant à de plus amples recherches sur leur fonctionnement. Il est vrai que la possibilité de l'utilisation de l'appartement revenu token pour un autre smart contract n'apparaissait pas expressément dans le contrat, mais le requérant n'aurait raison raisonnablement pas dû investir à l'aide d'un moyen de paiement dont il ne, il ne comprenait pas les principes généraux, pourtant mentionnés dans le contrat mis en cause. Le requérant a donc manifesté un manque d'intérêt pour les modalités encadrant la conclusion de ce type de contrat particu particulier, ce qui ne peut être reproché à la société Perfect Place. Ainsi, nous vous proposons d'écarter ce moyen. Le requérant invoque également le non-respect du principe de loyauté contractuelle. Le principe de loyauté contractuelle, comme l'a précisé le requérant, est essentiel dans le droit des contrats. La société, selon le requérant, aurait omis de, pr de préciser certaines modalités quant à l'utilisation du protocole ERC20, hein, qui gouverne la blockchain. Cependant, comme évoqué précédemment, l'usage des blockchains et smart contracts impose une prudence particulière sur les éléments du contrat de la part de chacun des co-contractants. En l'espèce, la société Perfect Place évoque expressément dans son contrat l'utilisation du protocole ERC-20. Monsieur Doutremont aurait pu se renseigner sur l'usage de ce protocole. La conclusion d'un contrat impose l'examen attentif par les parties des modalités et de l'objet de celui-ci. Il appartenait bien au requérant de se renseigner sur le protocole en question et sur l'application du contrat dont il est le signataire. Par ailleurs, s'agissant du non-versement des ETH en contrepartie de la détention du jeton, M. Doutremont savait que la destruction du jeton aboutissait automatiquement au non-versement des sommes Nous vous proposons donc d'écarter le moyen. Le requérant soutient ensuite que la clause selon laquelle la société Perfect Place a pu cesser de lui verser des paiements journaliers peut être considérée comme abusive. Il convient au regard de ce moyen, malgré la, ri la rigueur qu'impose le droit administratif, comme le rappelle la Défense, de se tenir à la réalité objective des faits plutôt qu'à se ré référer à une ré réalité virtuelle. L'appréciation d'une situation et donc le jugement d'un litige qui implique des intermédiaires virtuels ne peuvent se fonder sur une réalité virtuelle au détriment de la seule ré réalité qui intéresse le droit. Les intermédiaires virtuels doivent être considérés comme des moyens de faciliter l'exécution du contrat mais c'est seulement au regard des effets dans le monde réel du contrat qu'il convient d'apprécier la situation juridique. Ainsi, la destruction du jeton n'entraîne pas la destruction de l'appartement, dont le requérant est propriétaire, et celui-ci devrait toujours percevoir l'argent qui lui est dit. Cependant, l'utilisation de la blockchain et des smart contracts nécessite une, pr une précaution particulière. Le requérant aurait dû faire preuve de prudence. C'est uniquement par sa faute que le jeton a été détruit, entraînant l'inexécution du contrat, sans que la société Perfect Place ne soit impliquée dans la maladresse du requérant. Ainsi, l'erreur commise par M. Doutremont, associée à la légèreté dans la conclusion du contrat qu'il conclut sont les seuls éléments à l'origine des dommages qu'il a pu subir et dans aucun cas, la faute du requérant ne pourrait être exonérée par un manque de loyauté contractuelle de la part de la société Perfect Place. Ainsi, vous écarterez le moyen. Au total, nous vous proposons de considérer que le contrat est régulier et a été conclu régulièrement. A la suite du litige entre M. Doutremont et la société Perfect Place, la Jure court -Layer a rendu une sentence arbitrale le 1er juillet 2029 qui rejette le recours de M. Doutremont. Comme l'ont très justement rappelé les avocats du requérant dans un arrêt rendu le 29 décembre 2009, le Conseil d'État a érigé le principe de loyauté comme exigence du contrat administratif estimant que lorsque les parties soumettre au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence des loyautés des relations contractuelles, de faire application du contrat. C'est pour cette raison que vous devez faire application du contrat pour régler le litige opposant les parties. Ce contrat prévoit que tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci seront réglés de manière définitive par une procédure devant la jure court-layer, qui est un mécanisme de ré résolution des litiges en ligne, les parties acceptent le fonctionnement et les règles de procédure du, ju du Jure Courtlayer, telles que définies sur le site web de Jure. Dans la mesure où le contrat est régulier, que le consentement de M. Doutremont est non vicié et que celui-ci a accepté les termes du contrat, vous êtes dans l'obligation de vous tenir à la lettre de celui-ci. Il est à noter que selon la Convention de New York, conclue en 1958, dont la France est signataire, il précise que chacun des états contractants reconnaît l'autorité des sentences arbitrales et en accorde l'exécution Vous devez nécessairement reconnaître l'autorité de la sentence arbitrale rendue le 1er juillet 2029 par la jure court Il vous est impossible de juger une nouvelle fois le litige opposant les parties dans la mesure où il a déjà été jugé par une autorité arbitrale en l'espèce La sentence arbitrale du fait de ce principe et par l'impossibilité de recours à l'encontre des sentences arbitrales ne peut être écartée Néanmoins, il nous apparaît nécessaire de préciser que la sentence arbitrale n'empêche pas la saisine du juge de droit commun. L'article 5 de la Convention de New York énumère les circonstances dans lesquelles une sentence arbitrale rendue en ligne ou à l'étranger peut faire l'objet d'un appel. Cette possibilité est limitée par le fait que seuls certains moyens sont opérants. Il faut alors soit contester la validité de la Convention d'arbitrage, le défaut d'information d'une partie, la composition du tribunal arbitral et la procédure ou enfin la force exécutoire de la sentence arbitrale, notion que nous avons précédemment traitée. Mais pour se prévaloir de cette possibilité, le requérant doit alors solliciter l'annulation de la sentence arbitrale. Nous concluons donc que le contrat est licite et applicable. De ce fait, la clause prévoyant le règlement des litiges par l'arbitrage implique que la sentence rendue par la jure court-layer à force de choses jugées. La requête de M. Doutremont doit donc être rejetée. Si vous ne nous suivez pas et que vous estimez que M. Doutremont n'a pas pu conclure valablement ce contrat, vous serez alors obligé de conclure que le contrat ne lui est pas opposable. Vous pouvez en effet considérer que le niveau d'information du requérant lié au risque associé au contrat était largement insuffisant. Et si vous écartez l'application du contrat, vous devrez considérer que la sentence arbitrale n'est pas opposable à M. Doutremont, puisque celle-ci n'a de sens que si le contrat s'applique. L'absence d'application du, du contrat exclut que le requérant récupère le jeton. Il aurait pu éventuellement demander le remboursement des frais engagés pour l'acquisition du jeton, mais il ne l'a pas fait. En revanche, il serait envisageable de considérer que le préjudice résultant de l'absence de revenus tirés du jeton est réparable et de verser les sommes demandées au titre de l'enrichissement sans cause au requérant. Par ces motifs, nous concluons au rejet. De la demande présentée par M. Charles Doutremont. Merci, madame, Mercier. Pour le requérant, M. Doutremont, M. Cric Cricorian, M. Vérada, M. Labaville, M. Morin, M. Jolie et M. Charivon, vous avez la parole. la Présidente, Mesdames les Conseillères. Après avoir mûrement examiné les réponses rendues suite au moins déterminés par l'équipe d'avocats de M. Boutremont, il me semble nécessaire de revenir sur certains points afin d'assurer la bonne compréhension et interprétation de chacun quant au cas de figure auquel nous faisons face. Tout d'abord, la Défense commence sa réfutation en admettant que les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles de recours, notamment selon le vieil adage et principe de « non bis in idem ». Je me permets alors de rappeler que bien que le litige ait été jugé une, nouvelle fois, une première fois par la jur court il est tout à fait possible de redemander légalement un jugement afin de tenter une nouvelle fois d'obtenir gain de cause. En effet, l'article 1486 alinéa 2 du code pénal nous rappellera très justement que la sentence est toujours susceptible de recours par la voie de l'annulation ou de l'appel et que ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Eh bien, que cette possibilité de recours soit consacrée en droit privé, elle est également en droit administratif, qui est, comme nous l'a été justement rappelé, le seul droit applicable à notre litige. De ce fait, selon l'arrêt Société Foxman-LNG rendu par le Conseil d'État le 9 novembre 2016, ce dernier est compétent pour les recours contre les décisions d'arbitrage rendues en France dès lors que le litige est né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit français. Il me semble alors évident de rendre compte qu'inversement qu à ce qui a été opposé à notre client, qui est, je vous le rappelle, une personne de droit français et à Perfect Place, une personne morale engagée par une personne publique de droit français, est tout à fait en droit de demander à être jugé une seconde fois pour les mêmes faits et de demander le même gain de cause. En sachant que ce principe est également consacré à l'article L312-2 du Code de justice administrative, cela rend donc sa requête valide et nous permet alors de poursuivre notre travail. Penchons-nous maintenant sur le non-respect du principe de l'auté contractuelle. La Défense nous rappelle ici très justement la définition de la bonne foi contractuelle, mais également la consécration du principe de l'auté contractuelle au contrat administratif. Ce qui me permet ainsi d'invoquer une nouvelle fois que cette dernière a manqué à « perfect place » lors de l'élaboration du contrat. Mais avant toute chose, une question reste en suspens. Pourquoi avoir déclaré irrecevable nos moyens fondés sur le droit civil lorsque la quasi-totalité des appuis juridiques de la défense pour ce moyen sont issus de ces derniers Il apparaît alors irrecevable que Perfect Place ait pu être en droit de ne plus exécuter ses obligations après l'erreur commise par notre client. Ainsi, et quant au devoir de transparence et d'information, la défense rend notre client à exécuter lui-même des recherches et admet alors que Perfect Place n'a omis volontairement aucune information déterminante. Pourtant, il apparaît sur le rapport rendu par nos experts que le protocole ERC20 est défaillant et que plusieurs utilisateurs ont connu auparavant la même mésaventure, que notre client leur faisant perdre également à eux aussi des centaines de milliers d'euros suite à cette défaillance technique. En sachant que ce défaut est bien connu, pourquoi Perfect Place n'a-t-elle pas cherché à en informer Charles ch Outremont Pourquoi a-t-elle choisi d'omettre ce détail plus qu'important pourquoi ne pas avoir fait le choix d'employer un protocole plus fiable et plus récent afin de garantir la sécurité de ces investisseurs Toutes ces questions sans réponse ont tout d'un gage de mauvaise foi et la transparence paraît alors être ici tout à fait évidente. De plus, permettez-moi de rappeler que la conclusion d'un contrat est un acte important gage d'une confiance mutuelle entre les deux parties notre client ayant une entière confiance en la société à qui il allait, je vous le rappelle, laisser soin de la gestion, d'une part importante de son capital financier, n'a pas jugé légitime et à juste titre de se renseigner davantage sur les éléments technologiques de ce contrat. Lui-même pouvant ne pas être très à l'aise avec ces technologies nouvelles mais étant néanmoins attiré par l'offre présentée, a jugé légitime et raisonnable de faire confiance à Perfect Place en charge de ce projet quant à la technicité employée. Comment serait-ce alors possible de lui reprocher d'avoir été d'une bonne foi des plus pures particulièrement lorsqu'on sait qu'il n'a jamais été fait mention d'une obligation de renseignement de la part de l'investisseur dans le contrat En somme, bien que Perfect Place essaie ici d'éviter toute responsabilité en prônant le bon respect de ses obligations et de sa transparence, il est évident que cette dernière a ici bafoué les valeurs contractuelles faisant preuve d'une mauvaise foi flagrante. Je laisse la place à mon confrère. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, je tiens tout d'abord à rappeler que l'enrichissement sans cause est défini comme un enrichissement et un appauvrissement corrélatif, sans aucun fondement juridique. Alors en l'espèce, à la lecture du contrat, il apparaît qu'en échange d'un investissement de 150 Ethereum, notre client, Monsieur Dautremont, aurait le droit à un jeton ART. En plus de ce jeton ART, la société Perfect Place s'est engagée à lui verser la somme de 0,20 Ethereum par jour où l'appartement est loué. Mais comme vous le savez, depuis maintenant le 11 avril 2029, la société Perfect Place refuse de respecter cet engagement. La société reste donc titulaire des 150 Ethereum investis par mon client et en plus de ça, perçoit l'ensemble des bénéfices liés à la location des appartements. L'enrichissement sans cause semble être indéniable, mais le Mémoire en Défense cite que la raison légale qui justifierait cet enrichissement est la prétendue erreur de M. D'Autremont et que, par conséquent, selon l'adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'action en enrichissement sans cause serait infondée. Ce qui est malheureusement pas précisé, c'est que cet adage implique une notion de mauvaise foi, alors que mon client, comme vous le savez, a toujours agi de bonne foi et a seulement été victime d'une erreur involontaire. Pour être tout à fait honnête, je pense personnellement que la raison principale de cette erreur est le manque d'informations dont il a été victime. En effet, je le rappelle, il n'a aucunement été mentionné dans le contrat que le jeton ARC n'était pas compatible avec certains smart contracts. C'est pour l'ensemble de ces raisons que la prétendue turpitude de M. Doutremont ne peut tout simplement pas lui être reprochée. Dans un second temps, pour justifier l'enrichissement de la société Perfect Place, le mémoire en défense cite un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris datant du 12 mars 2024. Dans ce litige, Madame Martin a investi dans un projet prometteur et a malheureusement imprudemment utilisé les bénéfices liés à cet investissement à des fins personnelles. Ce qui a eu, conformément à la clause d'inexécution du contrat, la conséquence d'arrêter son paiement mensuel. A premier abord, je le conçois, les faits semblent être très similaire à la situation de M. Doutremont. Cependant, un facteur essentiel et déterminant à faire. Il repose dans la différence de moyens utilisés dans les deux cas. Comme vous le savez, le contrat qui lie Monsieur Doutremont et la société Perfect Place repose sur l'utilisation de crypto-monnaies, plus particulièrement du jeton ART, un moyen particulièrement complexe qui nécessite pour une bonne utilisation de nombreuses informations qui, je le répète, n'ont jamais été mentionnées par la société Perfect Place. Par conséquent, la décision retenue par la Cour administrative d'appel de Paris ne saurait être compatible avec le cas de M. Doutremont. Enfin, le dernier argument de la cité Perfect Place repose sur la mission d'intérêt général que porte le projet, mais aussi sur les coûts inhérents à la gestion et l'entretien de l'appartement. Concernant ce premier argument, il n'a jamais été remis en cause que la mission poursuivie est d'intérêt général. Il est seulement affirmé que l'intérêt général que la mission, que la mission, que la mission justifie euh, ne met pas, en péril, ne pas mettre en péril les droits individuels de notre client et que la compensation demandée par notre client ne met en aucun cas en péril le projet. Concernant le second argument, à propos des frais inhérents à la gestion et à la location des appartements, ces frais dépendent uniquement du modèle librement choisi par la société Perfect Place et ces dépenses ne devraient encore une fois aucunement reposer sur l'argent qui n'est plus envoyé à mon client. Il résulte donc de ces constatations que l'ensemble des arguments présentés par la défense sont infondés. Je tiens une dernière fois à rappeler que la société PerfectPay a bénéficié de 150 Ethereum, ce qui, ne l'oubliez pas, représente un investissement de près de 200 000 euros et qu'elle refuse, depuis le 11 avril, de respecter son engagement et de verser les 0,20 hétérums par jour où l'appartement est loué. Elle récolte donc l'ensemble des bénéfices liés à l'investissement de M. Doutremy. C'est pourquoi l'enrichissement sans cause est indéniablement caractérisé dans notre cas. Je laisse maintenant la parole à Maître crick -Auron. Madame la Présidente, mesdames les conseillers, j'aimerais quant à moi revenir sur l'obligation précontactuelle d'information qui pèse sur la société publique Perfect Place. Comme l'a précisé le rapporteur public, elle est primordiale dans le cadre d'une technologie complexe telle que celle utilisée dans notre cas. Ce principe, initialement fondé en droit civil, trouve sa place parmi les fondements principaux des contrats administratifs. En effet le Conseil d'État se base à plusieurs reprises sur les dispositions du droit civil, notamment dans l'arrêt Campenon-Bernard du Conseil d'État de 2000... Euh, Pardonnez-moi. Euh, où il vise l'article 1117 du Code civil relatif au dol et plus généralement au consentement vicié des parties. Ainsi, bien que l'obligation précontractuelle d'information soit un principe utilisé dans le droit des contrats, cela n'empêche en rien le juge administratif de l'appliquer au contrat administratif. Cela paraît même logique. Il est évident qu'avant de contracter, les parties doivent être en possession de toutes les informations pouvant être déterminantes pour leur consentement. L'obligation précontractuelle d'information est également rappelée par le droit communautaire dans le cadre de la directive européenne MIFID 2 relative à la protection des investisseurs. Elle prévoit en effet que des informations doivent être fournies sous une forme compréhensible afin de permettre aux clients de comprendre le type spécifique de l'instrument financier utilisé dans le contrat, en l'occurrence le jeton. Le contrat de vente de jetons étant conclu entre M. Doutremont et la société publique Perfect Place, les obligations précontractuelles d'information pèsent sur la partie proposant l'utilisation du protocole ERC-20, donc la société. Toutefois, la Défense s'est dédouanée de cette obligation en la faisant reposer sur un prétendu tiers au contrat. Or, euh, dans l'utilisation des blockchains décentralisées, on ne peut pas parler de prestataires pouvant fournir ces informations, car il n'y a pas d'intermédiaire. En effet, il n'y a, aucun, euh, il a aucun, aucune personne qui va contrôler l'ensemble des processus. Par conséquent, si personne ne contrôle la blockchain décentralisée qui représente le smart contract utilisé dans notre cas, Personne n'était mieux placé que la société Perfect Place pour informer notre client des risques relatifs à l'utilisation de ce produit financier. La jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 2019, relative au devoir de conseil du prestataire face à un client profane, invoqué par la Défense, n'est donc pas applicable en l'espèce, car en vertu de l'utilisation d'une blockchain décentralisée, aucun devoir d'information ne peut être opposé à un tiers au contrat, mais ici, uniquement sur la à la société Perfect Place. Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur les obligations de l'État français en vertu du droit communautaire. Le Parlement européen a adopté une directive le 8 juin 2000, précisant les dispositions suivantes. Pour garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur, il y a lieu que la présente directive établit un cadre général clair pour couvrir certains aspects juridiques du commerce électronique. Par conséquent, les États membres de l'Union Européenne ont le devoir d'établir un cadre légal clair régissant le commerce électronique, incluant donc les blockchains et les smart contracts. La Cour de justice de l'Union Européenne, saisie d'un renvoi préjudiciel du Conseil d'État, a estimé dans un arrêt du 12 janvier 2021 que le cadre légal posé par l'État français n'était pas suffisant concernant les transactions de crypto-monnaies. Ces transactions doivent en effet être soumises à des contrôles stricts afin d'assurer leur validité et de protéger les différents investisseurs. Au vu des faits, il paraît alors évident que notre client n'a pas bénéficié de, de ces contrôles et que cette inadvertance aurait pu être évitée si la société Perfect Place avait mieux accompagné notre client. D'autant plus qu'elle connaissait pertinemment la défaillance du protocole ERC20. Il est donc par conséquent du devoir de la société de prévoir ce type de situation afin de protéger ses investisseurs. Concernant l'opposabilité de cette directive, le Mémoire en Défense mentionne l'arrêt du Conseil d'État Cohn-Bendit du 22 décembre 1978 par lequel le juge considère que les directives non transposées en droit interne ne sont pas invancables à l'encontre d'une mesure individuelle. Il est alors surprenant que la Défense n'ait pas fait mention du revirement de jurisprudence bien connu dans le cadre de l'arrêt d'Ampereux de 2009. Le Conseil d'État abandonne en effet sa position en affirmant que le juge va pouvoir faire application des directives non transposées à deux conditions. Si le délai de transposition de cette directive est expiré, et si elle est suffisamment claire et précise. Dans notre cas, le délai de transposition de la directive est expiré depuis le 16 janvier 2002. De plus, nous pouvons considérer qu'elle est assez claire et précise, dans le sens où elle somme explicitement les États membres d'adopter un cadre légal régissant le commerce électronique. Il en comptes donc qui peut être fait application de la directive du 8 juin 2000 portant sur le commerce électronique. Par conséquent, je conclurai en soulignant que la société Perfect Place a utilisé une technologie n'ayant pas de cadre légal juridique clair et par conséquent, notre client ne bénéficiait pas d'une sécurité suffisante. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, merci. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, Tout d'abord, je souhaiterais rappeler l'importance de l'équilibre du contrat. Tout contrat administratif se doit être équilibré au niveau du rapport juridique et économique, et ce, pour qu'il soit bénéfique aux deux parties. En ce sens, le requérant, Monsieur d'Outremont, en tant que co-contractant, était en droit de légitimement espérer des avantages financiers et économiques en échange de son acquittement à ses obligations contractuelles. Le rapport public de 1999 du Conseil d'État portant sur l'intérêt général étant très théorique et sans aucune valeur juridique, il n'est ici pas question de contester la qualification même de la mission d'intérêt général que poursuit la société. Il s'agit davantage de s'interroger sur la légitimité de cet intérêt général à évincer tout intérêt privé. En l'occurrence, l'activité touristique lancée par la société justifierait-elle la révocation de tout intérêt privé les faits ont été clairement repris par le rapporteur public. Il n'est donc pas pertinent de s'y attarder plus longuement, excepté sur un point bien précis. Le projet a pour ambition de céder la propriété de jetons à des investisseurs qui seraient alors liés à des appartements, et ce pour une durée de seulement 4 années. Par conséquent, M. Doutremont a effectivement perdu sa propriété, contrairement au dire de la Défense, dans la mesure où il n'est pas propriétaire de l'appartement mais du jeton auquel il est relié. Alors, si l'équilibre du contrat aurait pu, dans une certaine mesure, être conservé par la propriété de M. Doutremont, celui-ci ne dispose plus d'aucun justificatif, le liant à l'appartement, l'acte de propriété, peut représenter le jeton étant détruit. Le requérant ne dispose ainsi plus d'aucune propriété ni source de revenus susceptibles de maintenir l'équilibre du contrat. En second lieu, bien que le rapporteur public soutienne que le requérant ne peut être exonéré de sa responsabilité sur le fondement de la loyauté contractuelle, il y a lieu d'en venir à présent sur son exonération sur le fondement du manquement au devoir de diligence de la société et de sa réticence dolosive. Alors je rappelle que le devoir de diligence incombe à toute autorité administrative et amène à l'exigence de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'accomplissement d'actes susceptibles de porter, atteint, de porter préjudice à autrui et ce, de manière prévisible. Il est légitime en l'espèce de s'interroger sur le caractère prévisible de l'incident dont a été victime Monsieur Doutremont. La société Perfect Place avait en effet connaissance du défaut de fonctionnalité du protocole ERC-20, sélectionné pour soutenir l'investissement. Le rapport d'expertise fourni par nos experts ingénieurs révèle à la Cour l'existence d'un protocole permettant d'éviter la perte de jetons notamment lors de l'envoi d'un jeton vers un smart contract qui, comme en l'espèce, n'est pas compatible avec celui-ci. Le protocole ERC-223, conçu en 2018 soit 11 ans avant le litige, est par conséquent plus performant que le protocole choisi par la société Perfect Place. Ainsi, l'inadvertance commise par M. Doutremont aurait pu être évitée en ayant recours à un dispositif plus adapté à un projet d'une telle envergure et plus sécurisé. En effet, la mission de la société Perfect Place est, sans conteste, une mission d'intérêt général. Il me vient en conséquence un point qui m'interpelle et. qui m'interpelle. Pourquoi, dans le cadre d'une mission d'intérêt général, user d'un protocole défaillant alors que la société aurait pu avoir recours à un protocole existant et nettement plus performant En outre, déjà traité par la jurisprudence administrative, le point relatif au lien entre consentement informatique et erreur humaine est d'autant plus démonstratif de la négligence de la société. En optant pour un service de paiement qui n'exige pas de l'utilisateur une procédure de confirmation définitive, faisant alors office pour lui de consentement, la société n'a pas pris les mesures nécessaires à la sécurité et à la bonne gestion des investissements qu'elle a elle-même sollicités. Au regard de ces constatations, il semble évident que la société a fait preuve de négligence quant à la gestion des investissements de ses actionnaires, dont celui de Monsieur Doutremont. Enfin, il est fait mention dans le mémoire en défense qu'il ne peut être qualifié de réticence dolosive le défaut d'information de la société Perfect Place quant aux services de paiement sélectionnés pour soutenir l'investissement. Comme l'a rappelé le rapporteur public, la blockchain est une technologie complexe qui peut être difficilement appréhendée par des utilisateurs novices en la matière. Et contrairement à ce que clame la Défense, le fait que M. Doutremont ait tenté d'effectuer une autre transaction sans rapport avec la présente ne démontre en aucun cas qu'il soit, qu soit un utilisateur assidu et habituel du dispositif. Pour cette raison, il en allait de la responsabilité de la société pour qui, outre la mission d'intérêt général qu'elle poursuit, devrait avoir pour priorité la sécurité de ses investisseurs. Par ailleurs, la société soutient qu'il était du devoir de M. Doutremont d'aller se renseigner sur la technologie régie par le protocole. Certes, mais il résulte avant tout de son devoir de transparence et d'information, qu'il revenait à elle d'indiquer les informations essentielles pouvant impacter le consentement de l'investisseur, notamment concernant les risques relatifs à son hypothétique investissement. En l'occurrence, dans la présente, d'indiquer de manière claire et précise l'existence d'un risque financier relativement conséquent pour l'investisseur et non de le guider vers un support externe. Malgré le constat de la défense, la probabilité que M. Doutremont effectue une telle confusion dans son utilisation n'est en aucun cas minime au vu du nombre conséquent d'incidents ayant été déclarés par d'autres membres de la communauté d'utilisateurs de la blockchain. L'omission est donc bel et bien réelle et en découle un préjudice financier conséquent pour M. Charles d'Outremont qui mérite d'être réparé. À la lumière des éléments invoqués par mes confrères et moi-même, nous demandons à la Cour de reconsidérer les conclusions du rapporteur public et d'accéder à nos demandes. Madame la Présidente, Mesdames le conseillers, merci. Pour la société Perfect Place, Maître Emaneto Martinezzo, Maître Arthur, Maître Badawi, Maître Maître Lafarge et Maître vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est en 2027 que la Cité publique locale Perfect Place se lance dans la construction d'un complexe de 10 appartements. Un système d'offres initiales de retombées permet ainsi à chaque investisseur privé d'acheter un appartement revenu token. La société Perfect Place précise dans ses conditions que le paiement s'effectue à l'aide de, la de la monnaie cryptographique ETH de la chaîne de blocs Ethereum, et fixe par ailleurs le montant de chaque ART à 150 ETH. La société Perfect Place s'est simplement conformée aux principes généraux de la communauté blockchain et notamment au protocole ERC20 pour établir les règles applicables aux ART et à la circulation des jetons. Il en résulte ainsi que Perfect Place on conclue, et M. Toutremont ont conclu un contrat de jetons en vertu duquel M. Toutremont achète un ART, puis transfère 150 ETH à la Perfect Place et reçoit un ART en échange. À la suite de la transaction, M. Toutremont possédait donc un ART dans son portefeuille, ainsi que cette quantité d'ETH. Par ailleurs, la City Marketplace proposait pour une période de 4 ans à chaque investisseur privé de louer leur appartement en échange de recevoir un paiement automatisé de 0,20 ETH pour chacun des jours où l'appartement serait loué. Cette période de 4 ans débutait à la date d'achèvement du projet immobilier, en l'occurrence ici le 1er janvier 2029. Monsieur Doutremont signe donc un contrat de vente avec la société Perfect Place et transfère de manière automatique les 0,20 TH grâce notamment à l'aide du smart contract dans son portefeuille et pour chaque jour où l'appartement est loué, donc à compter du 1er janvier 2029. Cependant, le 10 avril 2029, lors d'une toute autre opération financière sur la chaîne de bloc Ethereum, sans lien avec la société Perfect Place, Monsieur Doutremont Envoie son jeton RT dans un autre smart contract. Le jeton est ainsi détruit, conformément au protocole ERC20. Et le 11 avril 2029, le paiement de son cesse, suite donc à la destruction du jeton au préalable, et M. Doutremont demande alors à Ask the Place de rétablir le paiement. Mais cette dernière refuse, puisque la détention du jeton est une condition sine qua non de l'exécution du smart contract. Ce faisant, M. Doutremont décide de saisir la employeur. Conformément à la clause compromissoire incluse dans le contrat de vente, cette clause stipule, je cite, « que tous les litiges découlant du présent contrat, ou en rapport avec celui-ci, seront réglés de manière définitive euh, devant la procédure du juge coute Donc la juge coute rend une décision le 1er juillet 2029, où elle déboute le requérant de sa demande. Il est décidé, d'une part, que la destruction du jeton lui est imputable, et d'autre part, qu'il n'y a pas de problème lié à l'utilisation de la technologie ERC-20. Le requérant décide donc de saisir le tribunal administratif de Lyon, afin de demander à la Cité Place le remboursement de la somme non perçue depuis le 29 avril 2029, date où le jeton a été perdu par la faute de M. d'Outremont. Il est important par ailleurs ici de rappeler que nous nous situons dans le cadre d'un contrat administratif. Ainsi, toutes les dispositions du droit civil utilisées par nos confrères, nous donne lieu à être appliqués. J'en ai terminé et je laisse place à ma confrère. Madame la Présidente, mesdames, messieurs du tribunal, je me permets tout d'abord de souligner que la requête de Monsieur Doutremont n'est pas recevable. Une sentence arbitrale a déjà tranché le présent litige. La demande de M. Doutremont a déjà été rejetée. Je ne peux que m'opposer aux arguments de mes confrères et être en accord avec les conclusions de M. le rapporteur public. La sentence arbitrale possédant autorité de la chose jugée, le rejet de la requête en raison de l'opposabilité de la sentence arbitrale s'impose. Si vous me permettez, réformons-nous tout d'abord à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention qui, je vous le rappelle, fait l'objet d'un consensus international avec pas moins de 156 États contractants, dont la France, et qui est de surcroît applicable en vue de l'article 55 de la Constitution et de l'arrêt Nicolo rendu par le Conseil d'État le 20 septembre 1989. Or, cette convention, en son article 1, article 1 alinéa 2, déclare qu'on entend par sentence arbitrale les sentences rendues par des arbitres ou des organes d'arbitrage permanents. Dans le cas présent, la décision a été rendue par un panel d'arbitrage composé d'arbitres. Elle peut donc être dénommée « sentence arbitrale ». De plus, l'article 3 de cette même convention, comme l'a justement relevé M. le rapporteur public, énonce que « l'État contractant reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera son exécution ». Il relève alors du bon sens que l'État français se doit de reconnaître l'autorité de cette sentence arbitrale du 1er juillet 2029, quand, de surcroît, cette reconnaissance a été reconnue par le juge administratif par un arrêt du Conseil d'État en date du 20 juin 2006. La sentence arbitrale doit alors, aux yeux du juge administratif et aux yeux de cette Cour, posséder autorité la chose jugée. Je me permets maintenant de revenir sur l'article 5 de la Convention de New York. Ma consoeur euh, a émis la possibilité de recours à l'encontre du sentence arbitrale. Je me dois de compléter son propos en complet. L'article la, 5 de la Convention de New York énonce que les seules possibilités de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale sont, petit 1, l'incapacité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, petit b, partie qui n'est pas dûment informée sur l'arbitrage. Or, M. Doutremont a, a invoqué, a saisi euh, le jurcontraire. Ce n'est pas applicable. Petit c, différent et non visé dans la clause compromissoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Petit d, tribunal arbitral non conforme à la clause compromissoire ou à la loi du pays, ce qui n'est pas non plus applicable en l'espèce. Petit e, sentence pas encore obligatoire ou annulée, ce qui n'est pas le cas non plus. Dans un deuxième alinéa, l'article euh, énonce que qu'elle euh, peut être annulée lorsque le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage, ce qui n'est pas encore le cas. Et enfin, la septième possibilité est lorsque la sentence arbitrale se révélerait contraire à l'ordre public, ce qui, à mon sens, n'est pas non plus le cas en l'espèce. Ainsi, pour appuyer ce propos, il est nécessaire de rappeler le principe ladin, latin non bis in idem, littéralement pas deux fois pour la même. Principe selon lequel il n'est pas possible de juger une nouvelle fois des faits lorsqu'une décision possédant autorité lâche jugée a été rendue. Dans un arrêt Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 30 décembre 2016 rendu par le Conseil d'État, il est notamment énoncé qu'une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits et que cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. Dès lors, en application de ce principe non bis in dem, qui, je le rappelle, est essentiel au maintien de la sécurité juridique, la requête de M. Doutremont ne peut être que déclarée irrecevable par le présent tribunal, les faits ayant déjà été jugés par une sentence arbitrale possédant autorité de la chose jugée. Je me permets de conclure sur ce point. Ce tribunal veut-il remettre en cause une décision, rendue par une autorité valablement constituée, sans aucun vice de forme, sans aucun vice de procédure, possédant autorité de la chose jugée, par le seul fait de l'insatisfaction du requérant pour, concerne, pour continuer, concernant à titre subsidiaire la validité du contrat, comme l'a rappelé ma consoeur, le contrat conclu entre M. Doutremont et la société publique Perfect Place est administratif. Or, l'obligation précontractuelle d'information est définie au sein de l'article 1112-1 du Code civil. Cette obligation ne peut donc pas être opposée à la société publique, étant donné que le contrat est soumis au régime dérogatoire de droit commun, le droit administratif. Concernant l'application de la directive européenne MIFID 2, celle-ci requiert que le distributeur doit mettre à la disposition de l'investisseur les informations concernant le produit financier donné par le prestataire. Cette obligation ne peut être pesable qu'au concepteur du produit financier, soit le prestataire. Le prestataire a manqué à son devoir d'information, mais également de conseil et de mise en garde concernant le choix et les modalités du protocole ERC20. Il devait informer à la fois la société publique, Perfect Place et M. Ducremont, de des avantages et des inconvénients de l'utilisation du protocole ERC-20 pour un tel contrat. Notamment, comme l'a mentionné nos confrères, il aurait pu proposer le protocole ERC-223, qui évitait la perte du jeton. Comparé à la société publique Perfect Place, le prestataire dispose des connaissances nécessaires afin d'expliquer le fonctionnement du protocole ERC-20. La société Perfect Place ne peut être tenue responsable pour ne pas avoir communiqué plus d'informations concernant l'usage du protocole ERC-20. Étant donné que la société publique Perfect Place n'est pas un professionnel dans le domaine de la blockchain, tandis que M. Doutremont, quand bien même qu'il soit un investisseur privé, a l'habitude de manière régulière d'utiliser des smart contracts et dispose donc de compétences dans ce domaine. De plus, il a bien été stipulé dans le contrat l'application de la réglementation de la blockchain. Mais M. Doutremont, lors de la conclusion du contrat, a accepté de se soumettre au protocole ERC-20. Il aurait pu, au vu du principe de liberté contractuelle, ne pas contracter ou modifier le contenu du contrat. En acceptant d'automatiser les paiements de la location de l'appartement, M. Doutremont savait qu'il devait se conformer aux règles de la blockchain. La société publique ne peut donc pas être retenue responsable d'une obligation dont elle n'avait pas la charge. D'autant plus que M. Doutremont a conclu en connaissance de cause et qu'il est stipulé au sein du contrat l'application de la réglementation de la blockchain. Le devoir d'obligation contractuelle est donc infondé. Je vous remercie de m'avoir écouté, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Tribunal. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Tribunal je traiterai du deuxième et du sixième moyen invoqué par la partie adverse. Tout d'abord, concernant la rupture du principe de l'équilibre financier du contrat. Le requérant argue que l'arrêt de ses paiements journaliers par la société Perfect Place constitue un déséquilibre financier. Or, d'une part, l'administration est au service de l'intérêt général. Suite à son rapport de 1999, le Conseil d'État déclare que l'intérêt général exige le dépassement des intérêts particuliers. Il est d'abord dans cette perspective l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre à des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus par-delà leurs intérêts particuliers. Cette supériorité confère alors à la personne publique un pouvoir de rééquilibrage du contrat. En l'espèce, la société Perfect Place exerce une activité touristique avec un objectif social, soit une mission d'intérêt général. Il est donc nécessaire qu'elle poursuive cette mission, malgré la perte du jeton de M. Doutremont. C'est la raison pour laquelle l'appartement a continué à être loué. Cet intérêt prime sur l'intérêt de Monsieur Doutremont, qui, ne l'oublions pas, se veut privé. D'autre part, le droit à l'équilibre est une prérogative accordée aux co de l'administration, dans la mesure où il s'engage à légitimement espérer les avantages financiers et économiques résultant du contrat, tout en s'acquittant de ses obligations contractuelles. En l'occurrence, la société s'est acquittée de son obligation contractuelle de ne plus verser le paiement journalier à partir du moment où M. Doutremont ne détenait plus son jeton. Mais M. Doutremont, contrairement à ce qui est mentionné dans la requête introductive d'instance, ne s'est pas acquitté de son obligation, puisque la condition sine qua non de l'exécution du contrat est la détention du jeton. Par ailleurs, il convient d'apporter quelques précisions euh, quant aux faits précédemment, précédemment évoqués, M. d'Outremont a perdu le fruit de sa propriété. Cependant, il n'en a pas perdu LA propriété. Donc, la perte du jeton a mis fin uniquement au versement des paiements journaliers. Ainsi, à la lumière de ces éléments, la notion de déséquilibre financier est mal fondée. Maintenant, concernant la clause abusive. Le requérant la présente une clause abusive dans le contrat, le lien entre la société publique locale le liant à la société publique locale Perfect Place. Par conséquent, il déclare être en droit de demander l'annulation de cette clause qu'il qualifie de sensiblement abusive. Toutefois, il n'est pas mentionné de quelle clause il s'agit précisément. Le moyen est donc infondé. Par ailleurs, quand bien même le requérant aurait précisé de quelle clause il s'agissait. D'après l'article L212-1 alinéa 1 du Code de la consommation, la notion de clause abusive s'applique pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. En l'espèce, la société Perfect Place est une société publique locale qui a été créée par une collectivité publique locale, soit la métropole de Lyon. Monsieur Doutremont quant à lui est un investisseur privé, soit une personne privée. Il ne s'agit donc pas d'un contrat entre professionnels et consommateurs, mais d'un contrat liant à un contrat administratif liant une personne publique et une personne privée. De ce fait, le droit administratif possède un régime spécial au sein duquel la notion de clause abusive est inexistante. Dès lors, la condition d'applicabilité de la clause abusive n'est pas remplie. Ainsi, ce moyen est irrecevable. Madame la Présidente, merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, concernant le moyen fondé sur l'enrichissement injustifié, comme il a été précisé par mon confrère, la société Perfect Place a cessé de payer M. Doutremont à partir du moment où il n'avait plus en sa possession le jeton RT, Le jeton RT est, comme stipulé dans le contrat, la condition sine qua non à son exécution. Le contrat étant automatisé, il est géré par un algorithme, au sein duquel est entré deux conditions. Contrairement à ce qui a été mentionné par mon confrère, le seul fait que euh, l'appartement ait été loué durant les dernières 24 heures n'est pas suffisant pour délivrer le paiement journalier. Il faut également que Monsieur Doutremont possède le jeton RT. Or, cela n'est plus le cas. Ainsi, on ne peut pas dire que la société publique Perfect Place a bénéficié d'un enrichissement injustifié. Bien au contraire, elle a usé de son droit à l'exception d'une exécution due à la faute de M. Doutremont. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre faute, d'autant plus qu'il est habitué à utiliser des smart contracts. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui concernant l'arrêt des paiements et non à la société Perfect Place qui a cessé les paiements à partir du moment où il n'exerce plus ses obligations contractuelles. De même que la société Perfect Place, à travers son projet dynamisant le tourisme de la métropole de Lyon et ses communes, poursuit une mission d'intérêt général. Elle promeut des intérêts sociaux, économiques, touristiques, qui doivent être donc protégés comparés à l'intérêt privé défendu par Monsieur d'Outremont. Il souhaite obtenir des dommages et intérêts alors que son préjudice résulte de sa propre turpitude et qu'il a lui-même consenti lors de, sa, de, lors de la transaction en ligne le transfert du jeton vers un autre smart contract. De plus, comme l'indique l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris en 2024, il a déjà été confirmé qu'en cas de faute contractuelle d'un investisseur privé, l'intérêt général de la société publique devait primer, étant donné que les intérêts en jeu sont plus importants et sont justifiés par les défenses effectuées par la société pour ce projet économique et social. En effet, au regard des faits, la société Perfect Place a engendré des, faits, des frais, que ce soit pour l'entretien ou la gestion locative des appartements. La notion d'enrichissement est donc clairement injustifiée. La société publique euh, locale continue à s'acquitter de charges, tandis que M. Euh, Doutremont, par sa simple négligence, a ainsi perturbé le fonctionnement du service d'intérêt général fourni par la société Perfect Place. Monsieur Doutremont n'a pas pris les précautions nécessaires et respecté son devoir de diligence lors du transfert du jeton. Alors que, en tant qu'utilisateur des smart contracts, il a donc des compétences dans ce domaine et ne pouvait ignorer la destruction du jeton, puisque cela est une... Euh, est une notion connue pour les utilisateurs du protocole ERC-20. La société Perfect Place ne peut pas être responsable du manque de négligence de la part de M. Doutremont. Il serait donc injuste de demander la réparation d'une faute dont M. Doutremont est le seul responsable, d'autant plus que la sentence arbitrale de la Jure Court-Layer a déjà rejeté sa demande concernant l'enrichissement injustifié. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, je tiens d'abord à rappeler le principe de loyauté que mes confrères et consoeurs ont soulevé. Selon ce principe, toute personne s'engageant dans un contrat doit le faire de façon honnête et transparente, et ce selon un arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 2009. En événement de ce devoir de loyauté, euh, le principe de la bonne foi, qualité nécessaire à la validité du contrat qui est défini par l'ordonnance du 10 février 2016 comme l'ensemble des références aux usages à une règle de comportement ou même au bon sens ainsi elle implique un comportement honnête et droit raisonnable et modéré dépourvu de malhonnêteté et d'intention de nuire avant tout débat un point doit être éclairci mes confrères consoeurs ont énoncé la non applicabilité des dispositions du code civil or ils ont auparavant dans leur requête introductive d'instance mentionné leur applicabilité. Je me permets de rappeler ainsi l'arrêt du 29 décembre 2009 rendu par le Conseil d'État selon lequel le principe de loyauté contractuelle est une exigence du contrat administratif. Euh, mes confrères et consoeurs ont énoncé que l'unique mention de l'utilisation du jeton et des règles standards applicables sont suffisantes à établir un non-respect du principe de loyauté contractuelle. Prenons un exemple qui, euh, quand bien même celui-ci paraisse. Marginal, l'idée de compréhension simplifiée est là. Lorsque vous envisagez de faire une lessive, sur l'étiquette paraissent ces indications de lavage. Toutefois, il n'est pas indiqué ce qu'il se passe lorsque vous voulez faire autrement. Il y a pourtant un risque à ce que votre vêtement soit abîmé. Une personne avisée ne serait-elle pas allée se renseigner pour, par exemple, être certaine qu'accélérer le séchage du vêtement puisse être mauvais pour ce dernier Monsieur Doutremont n'a pas cherché à s'en. Personnellement, je demande, je me renseigne par mes propres moyens. Monsieur Outremont n'a pas cherché à se renseigner lorsqu'il a effectué la transaction en ligne vers un autre smart contract. Il n'a donc pas respecté sa transaction, il n'a donc pas respecté son obligation de renseignement. Alors que l'utilisation de la blockchain demande une prudence particulière. Mes confrères et consœurs ont également évoqué le fait que la société Perfect Place déroge à son devoir de transparence, puisqu'à aucun moment elle ne révèle les revenus qu'elle perçoit pour la location des appartements. Je ne comprends pas, j'ai envie de dire, mais pourquoi devrait-elle le faire Rien ne stipule dans le contrat car en est l'obligation. Mes confrères et consoeurs ont fini sur ce point par évoquer son refus de verser pour la société par la de verser les 0,20 ETH pour la location des appartements, engendrant alors un manquement à son devoir de loyauté. Ce refus est justifié. Le versement des 0,20 ETH est fait sous deux conditions l'allocation des appartements et la détention du jeton, dernière condition qui, en l'occurrence, n'est pas remplie due à la propre négligence de M. Doutremont. Ainsi, la société perfect place peut se prévaloir de son droit à l'exception d'une exécution, comme euh, ma consoeur l'a déjà mentionné auparavant. Le manquement au devoir de loyauté et de bonne foi est donc infondé, puisque M. Doutremont n'a pas respecté lui-même son devoir d'information. Le moyen doit être, doit être écarté, écarté, comme l'a justement relevé Monsieur le rapporteur public. Concernant maintenant le devoir de diligence et de réticence de selon mes confrères et consoeurs, la société Perfect Place manque à son devoir de diligence en choisissant le protocole ERC20 pour régir l'utilisation du jeton sans la mention des risques afférents à celle-ci. Ce devoir de diligence est l'obligation de respecter une norme de diligence raisonnable lors de l'accomplissement d'actes susceptibles de porter préjudice à autrui de manière prévisible. Il s'avère néanmoins que la perte du jeton par M. Doutremont ne semble pas prévisible. En effet, le jeton et les ETH sont différenciables et il paraît logique que le jeton ne soit pas utilisable pour payer le second smart contract. Ainsi, la société n'a pas manqué à son devoir de diligence. De plus, mes, mes confrères et consoeurs évoquent l'existence d'une réticence dolosive vice du consentement à un contrat qui est l'omission volontaire par une personne d'un fait qui a l'obligation de révéler, en raison d'un manque d'informations qui ne serait complète et transparente. L'ignorance n'est légitime que si la personne a exécuté son devoir d'information et de renseignement. La Société Perfect Place mentionne dans le contrat que l'échange des jetons est régi par un ensemble de règles standards. L'omission de l'information quant à la destruction du jeton en cas d'utilisation de celui-ci avec un smart contract incompatible n'est pas intentionnelle de la part de la Société Perfect Place, qui s'est voulu transparente envers M. Doutremont en mentionnant justement le protocole et les règles standards. Euh, cette dernière, la Société Perfect Place, s'est assurée de mentionner les règles applicables, donnant à M. Doutremont donc l'accès complet aux informations dont il pouvait avoir besoin. Monsieur Doutremont était libre de revenir vers la société Perfect Place pour lui poser des questions qu'elle ne s'était en aucun cas refusée répondre, à répondre. D'autant plus que l'utilisation du jeton de telle manière par Monsieur Doutremont ne semble dans aucune mesure prévisible eu égard au nombre de dispositions incluses dans les règles standards du protocole ERC-20. La probabilité que Monsieur Doutremont effectue cette erreur d'utilisation du jeton n'est que minime. Malgré ce qu'en disent mes confrères et penseurs, Monsieur Doutremont dispose d'autres smart, contract, smart contracts, il est de cela possible d'en déduire que M. Doutremont était habitué à manier ces smart contracts. Et étant donné la reconnaissance, que je puis dire populaire, du risque de destruction euh, du jeton dans le protocole ERC-20, euh, comment M. Doutremont pouvait-il l'ignorer Ainsi, la société Perfect Place n'avait aucune obligation de mentionner le risque de cette, de cette utilisation. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames Messieurs du Tribunal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, Pour terminer, il convient de relever que nos contradicteurs ont soulevé des obligations incombant à l'État français en vertu du droit communautaire. Ils prétendent que si des contrôles avaient été effectués de la part de notre client avant la mise en œuvre de la transaction, l'erreur de M. d'Outremont aurait pu être évitée. Nos confrères et consoeurs affirment en effet que les dispositions de la Directive du 8 juin 2000 contrôlant les transactions des investisseurs sur la blockchain sont applicables. Ils ont conclu que la société Perfect Place n'a pas respecté les dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose à l'État français. Cependant, nous nous devons de rappeler que la société Perfect Place n'est pas l'État français et qu'elle respecte les mesures mises en place en droit interne. Il a été souligné l'absence de cadre juridique, mais la société Perfect Place ne peut être tenue pour responsable du vide juridique du législateur français. De plus, nos confrères et consœurs prétendent que l'État français ne permet pas la garantie d'une protection des investisseurs lorsque ces derniers opèrent des transactions financières par le biais du système de la crypto-monnaie, mais ils ne précisent pas quelles normes ne sont pas respectées ou encore pourquoi la législation est incompatible avec la directive. La demande de M. d'Outremont, qui invoque une défaillance du législateur français, n'est pas claire. Elle manque de précision. Par conséquent, on ne peut en tenir compte puisque le moyen est inopérant. A la lumière des moyens et faits exposés, la société Perfect Place demande le rejet de la requête de M. Doutremont, le maintien de la sentence arbitrale refusant le paiement journalier à M. Doutremont depuis la perte du jeton, soit à compter du 10 avril 2029, le refus de la demande de restitution du jeton à M. Doutremont et l'annulation du contrat conclu entre la société publique Perfect Place et M. Doutremont sans indemnité. Nous vous remercions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal. La partie recommande à fait des observations. Euh, je ne pensais pas devoir réitérer mes propos, mais je vais le faire. Euh, concernant la propriété qu'aurait qu conservée M. Doutremont, euh, il est clair dans les faits que M. Doutremont a perdu sa propriété, étant donné qu'il était seulement propriétaire du jeton lié à l'appartement pour une durée de 4 ans. Il n'est donc pas propriétaire de l'appartement et n'en découle alors aucun revenu. Deuxièmement, euh, il n'est pas fait mention par la Défense que, que le recours à la blockchain était un choix de la société Perfect Place. Par conséquent, elle a choisi d'avoir de de, recours à une technologie qui n'offrait pas d'intermédiaire. Il n'y a donc pas lieu de parler de prestataire. Merci. La défense a-t-elle des observations euh, Non, je ne pas de soucis. des conseillers, questions Très bien. Euh, L'audience est mise en délibéré. Nous Donc, normalement, euh, il n'y avait pas d'arguments nouveaux. Donc, euh, euh, ça va. S'il si, y avait des conclusions et des moyens nouveaux, ça poserait problème. C'est simplement qu'ils ont précisé. Ouais. Après, ils ont quand même bien accentué sur euh, la nullité du contrat, ce qui n'était pas du tout le enfin, Dans la requête, c'était très vague. Ce serait, oui. On, oui, oui. on en a déduit qu'ils voulaient en venir là, mais c'était quand même au prix d'un certain nombre d'efforts. Oui, oui. hein ouais. Et donc, vous avez vu que le, le gros problème, c'est qu'ils ne demandent pas... Euh, que, comme ils n'ont pas clairement identifié que si on écartait le contrat... Il fallait, il fallait demander des sommes sur un terrain extra-contractuel, ben, ils n'ont pas pensé à demander à la place du jeton subsidiairement le remboursement de l'investissement. Euh, ce qui est quand même euh, voilà, assez dommage. Quoi. Mais après, c'est très euh, instructif pour tout le monde. Ça, ça montre bien euh, bon, bah, les problématiques qu'il fallait avoir vues. Euh, c'est pareil l'année de la sentence euh, donc ils disent qu'on peut l'attaquer mais sauf qu'ils ne l'attaquent pas hein, donc euh, <rire> c'était quand même un, un autre problème <rire> de ma chère. Sont rendu compte après. voilà je pense que peut-être avec le sens des conclusions euh, ils ont réfléchi à ça ce week-end parce qu'ils ont parlé d'opposabilité mmh. aussi donc le terme avait été repris mmh. à mon avis du sens des conclusions donc euh, bon ben bah, voilà en tout cas c'est instructif je pense pour euh, pour tout le monde, parce qu'on voit bien là où ça a pu pêcher, à certains endroits. Vous, c'est vrai que le, le, le, le jugement, il ne peut pas être très précis parce que les arguments n'étaient pas aussi pressés. Bonjour. Bonjour. Au, stade de, au stade de la requête. Après, là aussi, en temps normal, en ayant plus de temps, vous auriez fait euh, peut-être des recherches de jurisprudence encore plus poussées. Euh, sur, euh, voilà, et donc l'argumentation, enfin, vous voyez vos motifs Aurait peut-être été un peu plus étoffé, mais bon, euh, un, un jugement, c'est quand même synthétique comme rédaction, donc euh, c'est normal qu'il n'y en ait pas 15 pages. Quoi, hein. Surtout qu'il y a des choses qu'on n'aborde pas, par exemple, là, sur le caractère euh, public du contrat. Donc euh, je l'ai dit, c'est une société anonyme, une SPL, c'est pas une société publique, mais on peut dire que dans le futur, ça a changé. Euh, bon, ça, vous n'avez pas besoin de vous prononcer explicitement dessus dans le jugement, puisque personne. Euh, n'a invoqué l'irrecevabilité de la requête pour ce motif-là. Il n'y a que la question de la sentence arbitrale qui est évoquée. Après, euh, si le rapporteur public avait conclu à l'invalidité du, du contrat, euh, on pourrait se poser la question de savoir si le litige relève bien de la juridiction administrative, mais donc il n'avait pas besoin d'en parler vu qu'il n'allait pas dans ce sens-là. Et vous, comme ce n'est pas soulevé, il n'y a pas besoin d'en parler dans le jugement. Donc c'est bon, euh, on a... ça, ça se tient à peu près, voilà. Donc après sur, euh, voilà, sur les frais irrépétibles, enfin les, ça, ça, les frais de l'instance euh, donc euh, vous étiez finalement oh, d'accord, c'est ce qu'on évoquait pour en donner. C'est vrai que normalement voilà, la partie qui gagne, même si elle, elle gagne pas grand chose, euh, oui. même si c'est pas grâce à la flamboyance de ses arguments, oui. on lui donne quand même normalement sauf vraiment exception, enfin ça arrive hein, des fois qu'on en donne pas quand, quand ta personne fait faire un recours qu'on trouve presque abusif, euh, que on a soulevé tout d'office, parce qu'il n'y avait vraiment rien de valable, enfin, voilà. ça peut des fois, euh, mais bon, voilà, normalement, le, euh, la partie qui gagne a droit aux frais, et à l'inverse, la partie perdante, c'est ce que je vous disais dans le mail, elle ne peut pas, donc on ne dit pas qu'il n'y a pas lieu, on dit ça fait obstacle, voilà. parce que c'est pas vous qui euh, arbitrez là-dessus, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire payer à la partie euh, qui n'est pas perdante euh, les frais. Donc euh voilà, donc nous, en temps normal, on va relire, euh, on relit le, le jugement, on vérifie s'il n'y a pas des, des améliorations à faire, etc. Bon, là, on est un peu pris par les, le temps et le, mmh. les contraintes de l'exercice. Donc, euh, mmh. normalement, on a à peu près finalisé cette rédaction. Euh, quand vous allez lire euh, le jugement, vous ne lisez pas tous les visas. D'ailleurs, vous êtes arrêté au début des visas, vous les avez, vous les avez pas lus entièrement. fallait enfin, ah, aussi... Voilà, voilà. Mais votre présidente a cru que vous aviez terminé, voilà. Mais c'est pas grave. <rire> donc, en fait, vous allez commencer tout de suite par euh, le paragraphe 1, en fait, hein, euh, Monsieur Charles Doutremont. Et euh, le dispositif, par contre, il faudra bien le lire. Voilà. Mais vous lisez pas tous les visas, donc euh, vous lisez... Vous attaquez vraiment le Voilà. Et est-ce que vous êtes mis d'accord pour vous répartir la lecture, parties, ou est-ce qu'il y a une seule personne qui lit, qui Qu'est-ce que là faut pareil, faut le dire rapidement. Euh, S'il y a une séparation à faire, enfin à mon avis, il ne faut pas être plus de deux pour le lire, peut-être. Euh, oh, ça dépend. Ou besoin, quoi que. Si il y a quand même ouais, euh, des parties très importantes. Très... peut terminer le dispositif. Voilà. Il peut commencer euh, le premier paragraphe. Euh, Les la faits, la procédure. Et la le dispositif. Voilà. Le dispositif, c'est à partir de décide. Ah. Hein? Donc, vous lisez les deux premiers paragraphes et le à partir de décide, article premier. Et puis, il y en a une qui peut lire sur la fin de recevoir opposé à la requête. Et la deuxième, hein, sur les conclusions tendant à la restitution du jeton, il y a la condamnation de la société Perfect Pay, à verser une indemnité. Voilà. Donc, euh, dites-vous ça maintenant. Voilà. Euh, ouais. comme ça hein? va ça vous arrêtez au titre sur les, dit, voilà. sur les conclusions, voilà. D'accord. Vous lisez de 3 à 8, paragraphe 3 à 8. la présidente commence, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est ça, 1 et 2, voilà. Et puis après, décide, vous lisez. Et article 1er, article 2, etc. on n'est pas là. Hein. Oui, de toute façon, c'est oui, libéré. oui. Ouais. Euh... c'est ces euh, peu peuvent être là. Voilà, ça, ça, ouais. on va dire que c'est un On est... va voilà. <rire> <rire> c'est ce On va pouvoir le c'est être... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <inaudible> Moi, j'en ai, moi, ai en, fait une version <inaudible> si vous avez besoin. Hein. On a Alors J'en ai deux si vous avez besoin de deux. C'est bon donc paragraphe 3 à 8 et ensuite paragraphe 9 à 16. C'est un stage de semaine on peut de voir Non. C'est pas la même encore. Non, mais sinon on peut. Euh, attendez, parce que ce qui non, serait non, bien, c'est d'avoir la, la bonne version, ouais. tout simplement. Euh, mais j'ai l'impression que vous avez la même. Hein. Ah, euh, parce que là, en tout cas, sur les, les, les de ah, euh, voilà. bah, de le dispositif, Ah, voilà. De toute façon, c'est toi qui le dis. Oui, euh, si c'est moi, oui. moi qui le dis, euh, ce n'est pas grave. Hein, bon, euh, parce que je crois ah, que là, que on n'avait pas modifié. Ah, c'est ça, ça voilà. Savoir, euh... Et le dispositif est modifié. Alors, attendez, je voir si vous avez la bonne version, selon moi. <rire> Euh, oui, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est la bonne version. Et Donc, si c'est vous qui lisez ça, c'est bon. Et pour le dispositif, vous avez bien aussi et avec les faits Oui, c'est ça. ok Allez, c'est bon. Je peux prendre comme du coup On va aller le Je pense que pas faire la même chose ah, pour ah, oui, ça. Okay. ça. Allez, bon. mm -hmm. Alors, vous les avez trouvés comment Ils euh... vous sont convaincus Ah ouais, ah, aussi. Oui. Après, il y avait toujours ce problème quand même de lien entre les moyens qu'ils oui. avaient évoqués et les conclusions qu'ils en tiraient. Oui, oui. Ils se rendent hein, pas hein, compte qu'ils n'ont pas demandé ouais. ce qu'ils faisaient. Ça, c'est vraiment crucial. Hein. C'est vraiment une <rire> chose c'est de savoir, de, de savoir exactement ce qu'on demande avant de partir oui, à fond. <rire> euh, dans voilà, voilà. De, de savoir exactement ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'on veut voilà. C'est quoi le but de l'action ouais et à partir de là déterminer ce qui permet d'obtenir parce que dire c'est pas juste c'est pas bien, ils auraient oui, pas dû faire ça voilà. c'est si on sait pas ce qu'on veut demander et comment faut le demander ça, ça sert à rien voilà. donc là c'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup sur le défaut d'information mais oui. sans se rendre compte au départ à mon avis qu'ils allaient vers une invalidité du contrat et puis en plus ils ont zappé quand même la sentence arbitrale oui. oui. et puis euh, la demande aussi euh, ouais. parce ah que oui ils ont pas, pas assez chiffré hein. il faut oui, vraiment voilà 000 euh, ouais. euh, ah, je me disais peut-être refaire une action en demandant la somme <rire> qu'ils ont oublié de demander. Euh, mais bon, franchement, euh, c'est vrai que euh, le chiffrage. Euh... Donc euh, oui, vous, vous, je ne sais pas si vous allez débriefer un peu l'exercice avec euh, vos enseignants ou entre vous, mais euh, le chiffrage, très important. Ouais. Hein? Et donc si on invoque un fondement subsidiaire, bah, bien réfléchir sur cet autre fondement, qu'est-ce que je peux demander et comment je le demande. Parce qu'on ne demande pas la même chose en enrichissement sans cause qu en, que quand on demande l'application du contrat. Voilà. Donc là, et, ça pêchait ouais. légèrement. Ouais, et <rire> et ça bien. se verra dans le jugement, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai rajouté la... Enfin, j'ai laissé la phrase en temps normal, on dirait pas forcément qu'il n'a pas demandé la oui, somme 2. Voilà, hein, ouais. Mais là, comme vous avez décrit avant ce à quoi il avait droit, ce n'est pas choquant de dire ah, « bah, du coup, il a droit à ça, et ça, il ne l'a pas demandé, donc on ne lui donne pas. <rire> »– bon. là, là, du coup, par exemple, je pense que la société, elle n'a pas intérêt à faire un Juste dirait que pour l'instant, elle est tranquille, ouais. euh, même si elle perd ouais. euh, elle n'a pas intérêt, puisque de toute façon... Euh, – Elle est condamnée à verser une somme dérisoire voire et, et ouais. Monsieur Doutremont, le problème, c'est que alors est-ce qu'il pourrait euh, est demander qu la somme sur, Ah oui, il a un intérêt, c'est sûr, mais est-ce qu'il pourrait demander euh, la somme, la même ouais. est-ce qu'il pourrait fin, dire je demande la Oui, va la basculer, oui, basculer de la restitution du. Moi, je pense pas. Normalement, il est encadré par ses conclusions chiffrées. Lui, demander un jeton, c'était pas vraiment une somme d'argent. Et à euh, mon avis, ça me serait à mon avis difficile à requalifier en appel comme. Euh, donc, à mon avis, faut il faut qu'il refasse une action. Ouais. <rire> ouais. Rapidement. <rire> Rapidement ouais. Mais c'est vrai qu'on ne vous indiquait pas non plus dans le cas le nombre de jours de location de l'appartement. Donc, j'avais mis un Ah, un c'est une de question que je voulais mis, vous poser. Euh, c'est pas vrai si on ne pouvait pas changer. En fait, vous n'aviez aucun élément pour chiffrer là Oui. Ah oui, alors ça, j'ai failli vous le demander, mais quand j'ai oui. vu que vous aviez mis un, un nombre, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, je pense. Parce qu'en fait, quand on sait qu'on est certain qu'il y a une somme qui est due, on ne peut pas être rejeter au motif que ce n'est pas chiffré. Ouais. On doit soit inviter les parties à chiffrer, mm -hmm. soit on aurait pu faire, là, peut-être un avant-dire droit. En fait, un, donc ouais. dire, euh, euh, comme on n'a pas les éléments pour chiffrer, euh, eh bien, euh, on demande aux parties de donner toutes les précisions pour savoir euh, combien de jours euh, l'appartement a été... Euh, ou on peut faire une mesure d'instruction aussi. Ou faire une mesure d'instruction. C'est-à-dire, euh, nous demander... Voilà, mais ça on, enfin, ça on pouvait le faire avant ouais. l'audience. Là, voilà. là, là, la seule chose qu'on peut faire, ouais, mais est-ce qu'on a le temps de le rédiger rapidement C'est un avant-dire droit. Non, ouais. Et, Et là, bien, dans l'avant-dire ça, serait... ça, ça serait de dire voilà, il, euh, donc, euh, monsieur, euh, en application de ces principes, monsieur d'Outremont a droit euh, à, l par, à une indemnisation correspondant au nombre de jours pendant lequel l'appartement était loué. Toutefois, celui-ci n'ayant pas produit au tribunal les éléments permettant de chiffrer son préjudice, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une mesure d'instruction visant à faire préciser... voilà Bon, Là, je ne sais pas, c'est peut-être un peu compliqué de le... Oui, de toute façon... Mais notez-le bien, là, on a... Le résultat, parce que l'avant-dire droit... Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit Il fallait tout le dire. Oui, c'est vrai que c'est vrai que moi je me suis posé la question puis je me suis dit bon bah 32 jours j'ai du mal euh, j'ai pas dû lire à... 32 jours c'est calculé comment Bonjour. aucune idée <rire> c'était mis au pif, ah oui, mis au, pif. Plus, au départ c'était provisoire et je pense qu'après avec euh, que... en plus oui. il peut y avoir une actualisation effectivement oui. donc euh... oui. bon <rire> Alors, moi, je dirais que c'était dans les pièces hein. de toute façon, voilà voilà j'ai mis résultat de l'instruction <rire> oui c'est ça il y a que les gens qui avaient accès dossier qui peuvent le savoir ouais. donc, voilà. et puis encore même en parce qu'il faudra qu'il voit qu'il qu qu y a un problème. Mais, euh, mais effectivement, de toute façon, c'est un, un, un mmh. cas très, très technique hein, à la fois parce qu'il mmh. y, y a des choses de contrat qui sont assez compliquées. Il mmh. y a des aspects euh, techniques avec la technologie qui sont compliqués. Et puis, ça toute la, te la technique juridique autour de, de, de, de l'indemnisation. Ça, oui, ça, oui, ça a oui, fait oui. vraiment beaucoup. Là. ouais ça faisait <rire> beaucoup de sujets. <rire> bon, on ne va peut-être pas faire trop attendre bon. oui, la, si la, si la salle. Euh, Considérant ce qui suit, Monsieur Charles Doutremont a conclu un contrat de vente de type Smart Contract avec la société publique locale Perfect Place, régie par le protocole ERC20 provenant de la blockchain e par ce contrat, il a acquis un appartement token, jeton correspondant à un appartement, lui permettant de recevoir la somme de 0,1 ETH, monnaie cryptographique en viqueur de la blockchain Ethereum, pour chaque jour où l'appartement est loué, sur une période de 4 ans à partir du 1er janvier 2020. Cependant, ce dernier, après une erreur de manipulation qui a entraîné la destruction de son jeton le 10 avril 2029, a cessé de recevoir, à compter de cette date, les versements journaliers correspondant à la location de l'appartement qui était lié à ce jeton. Le repérant a demandé à la société Perfect Play de reprendre les versements, ce que celle-ci a toutefois refusé en lui opposant les règles de la blockchain relative à la destruction définitive du jeton. Conformément à la clause compromissoire du contrat de vente, M. Charles Doutremont a saisi la Joko Layer, mécanisme de résolution des litiges en ligne pour recevoir le paiement des jours de location d'appartements qui lui sont dus depuis la destruction de son jeton. Par une décision en date du 1er juillet 2029, la Durcourt-Layer l'a débouté de sa demande. Monsieur Doutremont a ensuite présenté une demande d'indemnisation du 15 juillet 2029 à la société Perfect Place afin que lui soit versée la somme de 0,20 ETH ou le montant correspondant en euros pour chaque jour où l'appartement a été loué à partir de la date du 10 avril 2021. Cette demande a été rejetée par la société Perfect Place le 1er octobre 2009. Monsieur Doutremont saisit alors le tribunal administratif du demande tendant à la condamnation de la société Perfect Place à lui restituer le jeton détruit et à lui verser les sommes non perçues depuis le 10 avril 2009. Il demande aussi à ce que le paiement journalier lui soit versé pour la période postérieure au 10 avril 2029 sous forme d'éther ou du montant correspondant en euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Sur la fin de non recevoir opposée à la requête, la société Perfect Place oppose à la requête une fin de non recevoir tirée de son recevabilité eu égale à la sentence arbitrale rendue par la ducourg en date du 1er juillet 2029 par laquelle elle le débout de sa demande. Monsieur Doutremont fait valoir qu'il a été privé de l'information complexe qui devait lui être délivrée préalablement à la formation du contrat en vertu de la directive européenne MIFID 2, dont il déduit que la société Perfect Place, distributeur de produits financiers, devait lui communiquer toutes les informations afférentes au risque des produits financiers afin de lui permettre de passer le contrat d'investissement en connaissance de cause. Il fait valoir notamment que la société Perfect Place ne l'a pas suffisamment informé quant au risque inhérent à l'utilisation du protocole ERC-20. En particulier en cas de mauvaise manipulation du jeton alerté, qu'il ne pouvait pas comprendre, à la seule lecture des documents contractuels, qui en pourrait dans ce cas à risque de perte de l'intégralité de l'investissement. Ce faisant, M. Doutremont doit être regardé comme invoquant son défaut de consentement éclairé à, à la conclusion du contrat, et par suite comme contestant sa validité. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat sous le lit, il incombe en principe à celui-ci.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 Consentement est considéré comme ayant été donné dans des conditions irrégulières en cas de violence, erreur ou d'ol, lequel peut être constitué en cas de dissimulation intentionnelle par l'un des contrats d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Si l'application du protocole ERC20 et des règles standards de la blockchain était mentionnée dans le contrat, la société Perfect Place n'en avait pas précisé le contenu, notamment s'agissant du risque de perte de la totalité de l'investissement en cas d'erreur, entraînant la destruction du jeton. Pourtant, la société publique Perfect Place a décidé de recourir à ces règles plutôt qu'à celles prévalant dans les autres protocoles applicables, en particulier le protocole ERC 223, plus protecteur de l'investisseur, en ce qu'il est doté d'une fonction permettant d'éviter la perte de jetons incompatibles. Elle avait donc nécessairement connaissance du risque encouru par son co-contractant. En ne communiquant pas cette information au locataire, alors même qu'une information relative au risque en Google est nécessairement déterminante dans le cadre d'un investissement, la société Perfect Place a volontairement omis de transmettre à son co-contractant une information déterminante que celui-ci pouvait légitimement ignorer au vu de la complexité et du développement récent des technologies liées à la blockchain et aux contracts. Il suit de là que le contrat passé entre M. de et la société Perfect Place était entaché d'un vice du consentement, justifiant que son application soit écartée. La dure corte layer ayant été saisie en application de ce contrat invalide, la sentence arbitrale rendue par ce tribunal arbitral se trouve privée d'opposabilité. Par suite, la fin recevoir de recevoir celle de l'existence de cette sentence doit être écartée. Sur les conclusions tendant à la restitution du jeton et à la condamnation de la société Perfect Place à lui verser une indemnité, l'application du contrat passé entre M. Doutremont et la société Perfect Place étant écartée, ainsi qu'il a été dit dans un point précédent en raison d'un vice de consentement, Monsieur Doutremont ne peut utilement réclamer la restitution du jeton ART dans lequel il avait investi, ce dernier lui, étant, lui ayant été alloué en exécution de ce contrat. Il ne peut davantage demander la poursuite des relations contractuelles ni, par suite, le versement des sommes dues en exécution du contrat litigieux. Toutefois, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater l'absence ou la nullité du contrat les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles. M. Doutremont peut être regardé en l'espèce comme demandant à être indemnisé de son préjudice sur le terrain de l'enrichissement sans cause. L'action des INREM-VERSO, fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir au dépens d'autrui, doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se dépend se trouvant sans cause légitime enrichie au détriment de celui d'une autre personne, cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. En l'espèce, la société Perfect Place s'est enrichie de l'investissement de, de 150 éthers réalisés par le requérant, ainsi que d'un montant de 0,20 éthers par jour de location de l'appartement auquel était rattaché cet investissement, alors que ce montant devait revenir, en vertu d'un contrat irrégulier, au requérant dont le patrimoine a été appauvri de 150 éthers et des gains manqués de 0,20 éthers par jour de location. Il résulte de ces constatations que la société Perfect Place, qui s'est enrichie aux dépens de M. Doutremont, doit à ce dernier une indemnité égale au montant le moins élevé à ce jour de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. Il résulte de l'instruction que l'appartement a été loué 32 jours sans que M. d'Outremont ne perçoive 0,20 éthers par jour de location en retour. La société publique locale s'est ainsi enrichie de 6,4 éthers, soit 8 562,95 centimes, dont M. d'Outremont est fondé à demander le versement. En revanche, M. d'Outremont n'ayant pas demandé l'indemnisation de la perte de son investissement, la somme de 150 éthers, soit 209 000 209, 209 257,20 euros ne pourra lui être versé. Il résulte de ce qui précède que M. Doutremont est fondé à demander la condamnation de la société Perfect Place à lui verser la somme de 8 562,95 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du Code de justice administrative, L'article L761-1 du Code de justice administrative prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de, des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions précitées font obstacle à ce que M. d'Outremont, qui n'est pas la partie perdante, verse quelques sommes que ce soit à la société Perfect Place au titre des frais exposés dans l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Perfect Place la somme de 3 000 euros que demande M. d'Outremont au titre des mêmes frais. Le tribunal décide... Article 1er. La société Perfect Place est condamnée à verser la somme de 8.562,95 euros à M. Charles Doutremont. Mmh. Article 2. La société Perfect Place versera à M. Charles Doutremont la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Mmh. Article 3. Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus. Article 4. Le présent jugement sera notifié à Monsieur Charles d'Outremont et à la société Perfect Place. L'audience est levée.